Dans les épisodes précédents, c'est écrit un Black Blood. Gardienne de Laster Kinch, si nous voulons éviter le pire, il faut que tu me réveilles. Pourquoi les autres membres de votre espèce vous appellent le traître Après avoir endormi tous mes frères et sœurs, je suis venu dissimuler les Kinji Elles contiennent notre âme, la source de notre puissance. Mon espèce n'appartient pas à votre monde. D'après les sept empreintes dans la pièce du Skavikor, il me semble qu'ils doivent être sept pour achever leur mission. Es-tu enfin prêt à payer pour tes péchés, traître Je suis prêt. Retrouve-moi au Skevigore. Qu'est-ce que vous venez de faire La fin commence maintenant. S'il vous plaît, il faut les sauver. Marvin, on n'a pas de quoi ranimer un seul autre cavi, encore moins des milliers, je suis désolée. On avait à peine assez d'herbes pour te sauver, toi. Vous ne comprenez pas l'urgence. Le Skevikor s'ouvre pour que les maîtres puissent réveiller mon peuple. Si on ne ranime pas les miens bientôt... Janzo oh Ne pas bientôt. Ils mourront tous en quelques jours. On doit continuer d'avancer. Vos six frères et sœurs se dirigent vers l'avant-poste. Il nous faut un plan. Ça viendra. Expliquez-moi pourquoi vous ne pouvez pas les endormir à nouveau. J'ai fait preuve de Clémence la dernière fois. Mais la soif d'immortalité de mes frères et sœurs est sans fin. J'aurais dû savoir qu'ils finiraient par se libérer. Les endormir ne suffira pas. Il faut les tuer. D'accord, mais comment on s'y prend J'y travaille encore. Qu'est-ce que ça veut dire Aster Alors, tu vas me dire ce qui t'est arrivé. Je me suis demandé si t'allais embrasser ce cinglé. Non, mais c'était étrange. Comme si je pouvais voir au plus profond de son âme. Je n'arrivais pas à me libérer. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion. Il utilise ces genres de pouvoirs magiques bizarres pour te séduire. Méfie-toi. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Si tu as ressenti ça, c'est parce que tu as longtemps été la gardienne de ma mon âme et la tienne ont cohabité dans ton corps durant de nombreuses années. Et à présent, elles sont liées. Mmh. Ouais, et vous êtes proches comme des amants. Comme une famille. Est-ce que tu comprends? Oui, je crois que je comprends. J'ai pas confiance en lui. J'ai confiance. Pourquoi Bah t'as entendu son explication. Oui, et j'y crois pas du tout. Il te manipule, il t'a hypnotisé. J'ai pas l'impression. Je sens... un lien entre nous. C'est dur à expliquer. Mm. Aster, c'est pas par là. Attendez ici. Pourquoi Vous allez où Il faut avancer un peu plus avant la tombée de la nuit. Talon, attends Peut-être qu'il veut se soulager, ou enfin, tu vois... J'ai pas très envie de voir ça. Le temps presse, il faut avancer Qu'est-ce que vous faites Wow Vous avez vu ça L'être que j'aimais plus que tout au monde est enterré sous cette cité. Un ami m'a déjà montré cet endroit. Selon lui, c'est une ancienne place forte Black Blood. Vous étiez là quand elle a été construite Non. Ça date d'après mon époque. Mais elle a été bâtie sur notre première colonie. La toute première colonie des sept Non. Celle de ma progéniture. Ce que vous appelez les Black Blood. Votre progéniture Les Black Blood Qu'est-ce que ça veut dire En quoi sommes-nous votre progéniture Tout sombre dans l'oubli avec le temps. Quel est exactement votre lien avec les Black Blood Je suis votre père à tous. Quoi Leur père Comment ça Tout ça est assez confus. Ce monde verdoyant abrite tant de formes de vie. Il m'a fallu des années pour le trouver parmi tous les autres. Lorsque j'ai amené mes frères et sœurs ici, je n'avais aucune idée de la valeur de ces habitants. Les Black Blood Non, les humains. Les miens ne s'intéressaient pas à eux. Moi, tout me fascinait chez les hommes. Leurs coutumes, leur intelligence. Ils étaient si vulnérables, mais possédaient une telle force d'esprit. Sans même m'en rendre compte, je me suis épris d'une humaine. C'était la femme de la rivière Oui. Talia. Les six autres maîtres et moi-même avions toujours pris la vie des êtres présents autour de nous, afin de vivre éternellement. Mais Thalia m'a montré la beauté de la première forme de vie intelligente que nous ayons rencontrée. Les humains. Oui. Je suis convaincu que mon espèce et celle des humains devaient être liées dans un passé bien plus lointain. Sinon, je ne vois pas comment j'aurais pu concevoir un enfant avec Dalia. Concevoir un enfant Le bébé que vous avez sauvé de Golo Oui, c'est lui. Cet enfant était ton ancêtre, Talon. Le premier Black Blood. Alors les Black Blood sont en partie humains Oui et en partie de mon espèce. Ton amie humaine est un peu une de tes lointaines cousines. C'est pour cette raison que j'ai trahi les six, et c'est pour cette raison que je dois les arrêter maintenant. Vous êtes plus ma famille que les six ne l'ont jamais été. Si l'ouverture du Skevikor rend les Kavi vulnérables, peut-être qu'il faut le refermer. Oui, ça les replongerait peut-être dans un profond sommeil. D'accord, mais on fait comment euh, J'en ai aucune idée. Marvin, tiens-moi ça. Tu as utilisé cette séquence pour déverrouiller le Skevicor, c'est bien ça. Il devrait donc se refermer si on la rentre à nouveau. Enfin, j'espère. Peut-être qu'ainsi les cavies retomberont en stase. J'ignore si ça fonctionnera. Mais il faut essayer. On y va Oui, tu as raison. En premier, c'est Jania. Jania. Ensuite, Coltor. Les Vars. Aster Golou Golou Terra Vorta Rien Peut-être dans l'ordre inverse Oui, D'accord. c'est pas bête Alors, Vorta Vorta Terra sûr de ce que vous avez vu C'était les faux dieux, ces choses monstrueuses Oui, ils n'étaient pas humains, et j'en ai compté six. Ils ont tué tout le monde et brûlé tout le village Le gué d'Ankry est à mi-chemin entre la capitale et ici. Il se dirige vers l'avant-poste. Et êtes-vous sûr qu'ils étaient six Pas cinq ou sept Non, je sais compter, monsieur. Ils étaient six. Alors c'est bien ce que je craignais. Même brûler le corps de Gaulou n'a pas suffi à le tuer. Mais il reste Talon. On dirait bien qu'elle a toujours sa Kinj, peut-être qu'elle a réussi elle. Mais dans ce cas, où est-elle Donc, Black Blood et humains s'entretuent... depuis toujours sans vraiment avoir de raison Quelle folie. En fin de compte, ce sont des combats entre Black Blood qui ont failli causer notre extinction. Heureusement que ma Kinj est restée au sein de ton clan. Vous avez su renoncer à la violence. Les ancêtres de ta famille étaient des femmes pleines de sagesse. Ma grand-mère ainsi que sa grand-mère s'appelait Talia. C'était le nom de la femme que vous aimiez Oui. Le nom que tu portes toi aussi. Mais moi, c'est Talon, pas Talia. Talia, en yindrian, C'est en fait l'équivalent de Talon, dans votre langage moderne. Maintenant, dis-moi, saurais-tu où je peux trouver les lames d'Alcora Quoi Les lames d'Alcora Pour mettre les six en sommeil, nous nous sommes servis d'armes d'Alcora. Un métal qui ne vient pas de ce monde. Il n'y a qu'avec ces armes qu'on peut séparer l'âme sous forme de Kinge du corps de ceux de mon espèce. Je n'ai jamais entendu parler de telles lames. Si j'en avais croisé, je les aurais volées pour les revendre. Comment ont-elles pu disparaître Elles étaient censées être transmises de génération en génération. Comme ma Kinge. Ta mère aurait dû les avoir. Oh de ma mère. Quand mon peuple a renoncé à la violence, c'est la seule arme qu'elle a gardée. Ta mère a fait preuve de sagesse. C'est de l'Alcora. C'est ce qu'il nous faut pour affronter mes frères et sœurs. Il y en avait six autres. Désolée, j'ignore où ils se trouvent. Chaque lame ne peut servir qu'une seule fois. Mais vous avez six frères et sœurs. Alors il faudra bien choisir sur qui on utilise le poignard. On a essayé l'ordre inverse, l'ordre d'éveil des maîtres, rien ne marche. Dire que je croyais libérer mon peuple, mais je n'ai fait que causer leur perte à tous. Si nous ne pouvons pas les sauver, peut-être serait-il mieux que les maîtres réussissent. Mieux vaut encore une vie d'esclave que la mort de tous les Kavis. Marvin, si les maîtres atteignent leur objectif, ils anéantiront ce monde. Ainsi que tous ses habitants. Ils nous tueront. Mes amis. <rire> nous et des milliers d'autres. Tant de morts vaines, quoi que l'on fasse. S'il n'y a pas de bon choix, que fait-on dans ces cas-là J'avais peur que tu sois en colère contre moi, vu la façon dont on s'est quitté. Je ne peux jamais t'en vouloir bien longtemps. Je suis tellement content que tu sois en vie. Alors, tu as réussi. Tu as détruit le corps du septième maître. Mm, pas tout à fait, non. Je lui ai transmis ma King. On l'a ranimé. Tu plaisantes. Je te présente Aster. Non, calme-toi. Il est notre allié. Mais bien sûr. Il veut nous aider. Arrête, on sait très bien pourquoi il est là. Il veut accéder à ce qu'il y a sous l'avant-poste pour libérer leur armée. Et dès que ce sera fait, il se débarrassera de nous. C'est lui qui a piégé les autres maîtres. Il a aidé à les endormir il y a des milliers d'années de cela. C'est vrai est ce qu'elle raconte Pourquoi est-ce que je vous croirais Tu n'as pas à me croire. Crois Talon. Elle mérite ta confiance. Elle t'aime profondément. Et ce, depuis le jour de votre rencontre. Devant cette porte. Quand elle t'a sauvé la vie d'un baiser empoisonné. Et la première fois que vous avez fait l'amour... Oui, bon, ça va, ça va, on a compris, j'ai compris. C'est à cause de la Kinge. Ils sont liés, tous les deux. Fais confiance à Talon. Elle sait que je suis votre seul espoir de détruire ces êtres malfaisants. Et vous, vous avez un plan pour tuer les autres En effet, personne ne veut leur mort plus que moi, ici. Tu peux lui faire confiance Mais vous restez toujours avec quelqu'un. Vous êtes sous la garde de Talon. Et bon sang, couvrez votre tête, soyez plus discret. Beaucoup seraient prêts à vous tuer. On a tous appris à haïr les vôtres. Cet endroit fera l'affaire. Combien de temps est-ce que ça va prendre Je n'en sais rien. Que faites-vous avec la kinch quand vous méditez comme ça Je cherche dans le cosmos. Je ne l'ai jamais utilisé de cette façon. Ça viendra, tu l'as fait. La première fois que tu as ouvert le portail. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Ma mère ne m'avait rien expliqué avant de mourir. Makinj, mon pouvoir, t'a apporté une réponse. Il t'a fallu du temps pour la comprendre. Et maintenant, qu'est-ce que vous cherchez Des réponses, toujours. <tousse> Quand j'ai su que Golou avait été réveillé, j'ai pensé que tu avais été tué. Malheureusement, c'est Nedra qu'ils ont eu. Pas moi. Je suis vraiment désolée, Zed. C'est bon de te revoir. Toi aussi, Luna. Talon, qui est ton ami Vous vous souvenez de mon idée folle de réveiller Astor T'as pas fait ça Luna et son instinct de dragman m'ont bien aidé à faire le bon choix. Non, non, non, je veux pas qu'on dise que c'est ma faute si t'as fait une boulette. Z, Vren, je vous présente à cette Oh, par tous les dieux Vous êtes celui que les six appellent le traître Ravi de rencontrer mes enfants. Talon m'a dit que vous n'étiez plus très nombreux. Vos enfants Maintenant, pardonnez-moi. J'ai encore beaucoup à faire. C'est un plaisir de vous rencontrer ses enfants, Talon, il a dit ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire Je vais avoir besoin de silence. Luna, tu peux rester avec Aster. On a besoin d'un verre. Euh, mais j'en veux bien un aussi. Bon, d'accord. Je reste T'es en train de nous dire qu'en fait, la race des Black Blood serait née de l'union d'Aster et d'une humaine Oui, c'est ça. Il est tombé amoureux. C'est pour ça qu'il a trahi les six. Munt, lâche ce plateau. Je t'ai dit que je m'occupais de tout aujourd'hui. Tu dois te remettre. Merci, Warlita. Merci. C'est bon, tu sais, surmi. Et c'est grâce à tes bons soins. Oui. Et aussi grâce à Z, mon ami, qui m'a sauvé. Oui. <rire> ouais, tu m'as sauvé la vie. Allez, ça suffit. Tu retournes t'allonger. On y va. Allez, va te reposer. Si je comprends bien, vous êtes tous les trois en partie humains et en partie de la race d'Aster. Et notre enfant sera une nouvelle variation. C'est fascinant. Non, non, Genzo, je pensais aux Kavis. Oui, les Kavis ont des ancêtres communs avec toi et notre enfant. Les Black Blood ont déjà frôlé l'extinction. On ne peut pas laisser mourir les Kavis. Ce n'est pas qu'un peuple en danger, ce sont nos ancêtres. Toutes ces guerres, ces oppositions, et cette haine entre les humains et les Black Blood pendant des siècles alors qu'on est de la même famille. Merci pour votre présence. Le point le plus urgent à traiter est l'arrivée imminente des six à Galwood. Aster les a convoqués ici. Il dit qu'ils voudront aller dans la salle du Skevicor pour récupérer leurs esclaves. Et Aster a dit qu'il avait un plan pour les affronter et les vaincre. C'est bien ça, Talon. C'est ça. On peut le connaître Il y travaille encore. Il y travaille encore C'est pas très rassurant. Il aurait pu terminer de formuler son plan avant de convoquer ses ennemis mortels à l'avant-poste. Enfin, pour ce que j'en dis. À combien de temps d'ici sont les six Deux jours, trois tout au plus. On les a aperçus au guet hier. Aster a mis les habitants de l'avant-poste en danger. Tu es sûr de ses intentions Qu'est-ce que tu veux dire Il fait revenir les autres ici en prétendant vouloir se réconcilier. Mais si ce n'était pas eux qui le manipulaient, mais nous J'ai confiance en Aster. Je le connais. Depuis quoi Deux jours Je le connais parce que j'ai eu sa kinch dans la tête presque toute ma vie. C'est marrant parce que j'en ai eu une moi aussi et je ne sais absolument rien de son propriétaire. Tu je... ne l'as eu que quelques mois. Aster a piégé les six pour nous protéger. Et il nous protégera cette fois encore. Est-ce qu'il serait possible qu'il arrive à te manipuler justement parce que tu as porté sa kinch pendant trop longtemps Bon, pour la dernière fois, il ne me manipule pas. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas être sûr qu'Aster sera prêt à temps pour affronter les six quand ils arriveront. Donc, je propose d'évacuer l'avant-poste. Évacuer, Évacuer Quoi, tout le monde Oui, tout le monde part. Vu la menace que représentent les six, ça ne sert à rien de sacrifier ah. nos hommes, même les soldats. Je suis d'accord. Hmm. Alors, c'est décidé. On lancera les préparatifs au lever du soleil. Pasteur est de notre côté, Zed. On est ses enfants. Les dieux sont sa famille aussi. Et ils l'appellent tous le traître. <rire> Bah, écoutez, je compte sur vous deux pour veiller à ce que les réserves de la Belladone arrivent en lieu sûr. Si tu veux, mais tu devrais pas plutôt t'en charger euh, Non, je ne viendrai pas. Vren et moi allons rester ici. Quoi Pourquoi Nous avons nos raisons. Continuez Allez De quoi il parle à ton avis Désolé, je ne sais pas. Ah, tu es là. Marvin j'ai prévu une place pour toi dans un chariot. Et tant que tu te feras discret et que tu resteras avec Warlita et Munt, tout ira bien. Je n'abandonnerai jamais les Kavi. Pourquoi tu risquerais ta vie Tu pourras toujours revenir quand tout sera terminé. Quand tout sera terminé, les miens seront un nouveau esclaves où ils n'auront pas survécu. Marvin, Janzo et moi allons rester. Pour essayer d'aider les cavies. Vous allez rester pour affronter tous les maîtres J'espère que non. Disons qu'on espère Caster et les autres s'occuperont de les combattre, mais oui, c'est l'idée. On n'abandonnera pas les cavies. Vous êtes de bons amis. Dans ce cas, je reste avec vous. C'est ton choix. Chaque capitaine et son unité auront 500 civils sous leur protection. Plus vous mettrez de distance entre votre convoi et cet avant-poste, plus vous serez en sécurité. Des questions Alors, rompez. Avant, c'était ma meilleure amie que je venais voir ici. Je la regardais donner ses ordres. C'est étrange de te voir à sa place. C'est toi qui devrais être là. Toujours cette rengaine. Avant mon départ, tu m'as posé une question. Oui, c'était égoïste de le faire de cette façon. Je t'ai prise au dépourvu. Et si tu as besoin de plus de temps, je... La réponse à ta question, est oui, oui. Oui Je veux t'épouser. Est-ce que tu en es sûre <rire> Oui, je t'aime, Garrett. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai aperçu devant cet avant-poste. C'est ce qu'Aster m'a fait comprendre. <rire> Et pour ton information, moi aussi, je t'ai aimé depuis le premier jour. Excusez-moi, je sais que vous êtes un peu occupé à chercher un plan pour sauver le monde et tout, mais... Euh, voilà, on a un léger problème et on se demandait si vous pourriez nous aider. Vas-y, je t'écoute. Alors, comme vous le savez, le Skevicor a été ouvert et maintenant les cavis se retrouvent exposés et ils dépérissent rapidement. Il semblerait que leur cocon ne les protège plus. Je suis au courant. Oui, bien sûr... Euh, D'après ce qu'on a compris, ils mourront si on ne les ranime pas correctement. C'est exact. Les Kavis ont besoin de la force vitale récoltée par Jania pour sortir de leur stase. Sinon, d'ici quelques jours, ils mourront tous. C'est ce que je craignais. Alors, est-ce qu'il y aurait un moyen pour nous de les replonger dans cet état de stase pour éviter l'extinction inutile de leur race Dis-moi, tu as étudié l'hôtel du Skevikor Oui, en effet. Alors, tu as dû remarquer les sept empreintes Oui. Pour replonger les Kavi en stase, il faudrait que nous soyons présents tous les sept. Et mes frères et sœurs n'ont aucune intention de rendormir les Kavi. Ils veulent les asservir. Oui. Mm -hmm. Dès qu'ils auront reçu la force vitale de Jania, Vorta leur donnera un aviasport afin de les contrôler. Mais vous devez bien pouvoir faire quelque chose. Oui. Après tout, vous êtes un dieu. Il n'y a rien à faire. Et je ne suis pas plus un dieu que toi. <rire> si je peux me permettre… Vous n'avez pas l'air très concerné par le fait de laisser tout un peuple mourir. Les Kavis ne sont pas un peuple. Ils sont élevés dans un seul but, servir les plans destructeurs de leur maître. Quelles que soient les raisons de leur esclavage, il s'agit bien d'un peuple, au sens sociologique du terme du moins. Ils ont le potentiel d'être heureux, ils ont le droit de vivre libre. C'est impossible, je suis désolé. La seule façon de les sauver serait de laisser les six accéder à la salle du Skevikor. Et c'est inacceptable. Ah, donc il y a un moyen. Mais vous choisissez de l'ignorer. Oui, je dois faire un choix entre sauver les tiens et ce monde, ou sauver les miens et leur esclave, Kavi. Et je suis désolé, mais ce choix est facile à faire pour moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois terminer mes recherches, ou je ne pourrai sauver personne. De la fumée, commandant, à l'horizon. C'est le village de Ternsmouth qui brûle. Tu en es sûr Oui. Les six se déplacent plus vite qu'on ne le pensait. Les habitants ne pourront pas évacuer à temps. À la vitesse où ils progressent, les six arriveront avant que les nôtres aient pu quitter la vallée. Ils seront piégés comme des rats. Mais est-ce qu'Aster nous aidera Je veux dire, est-ce qu'il est prêt à affronter les six non. Il lui faut du temps, mais on n'en a plus. Il faut trouver un moyen d'en gagner alors. On doit ralentir l'approche des six et donner aux nôtres une chance de s'enfuir. Oui, mais comment Ils ont Jania. Ils sont invincibles avec son pouvoir de guérison. Et impossible de les approcher avec le pouvoir incendiaire de Kultor. Il faut quelque chose de puissant. qui les empêchera d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a On t'écoute, Chanzo. Oh, J'aurais bien une idée, mais. Euh, je suis pas sûre de vouloir vous la dire. Bon, voilà, Si, s'ils si viennent de passer Tern Smooth, ça veut dire qu'ils vont devoir traverser la forêt de Galwood. C'est la seule route pour aller à l'est. Toute la zone est une forêt dense. Et alors Alors, j'ai perfectionné mes huiles incendiaires. On pourrait peut-être euh, combattre le feu par le feu, si vous me suivez. Tu veux brûler toute la forêt oh, Je doute que même ces soi-disant dieux puissent traverser un feu de forêt. Donc ils devront soit patienter jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, soit suivre la rivière et passer par le nord. Ce qui leur rajoutera un jour de marche. Exactement. Ce qui nous laissera le temps d'évacuer tout le monde par le défilé de Creek à l'ouest. Ainsi, ils seront à l'abri des flammes et des faux dieux. J'adore ton idée. Évidemment. Tu veux faire joujou avec le feu, t'es un gamin. Merci. Zed, on part immédiatement. D'accord. Je vais dire à Munt de mettre dans un chariot tous nos tonneaux d'huile. Je viens avec vous. Euh, non. Toi, tu dois rester avec Aster. Il a raison. Si on échoue, tu vas devoir improviser. Oui, et fais en sorte qu'il se dépêche un peu. D'accord Thank you. Que puis-je faire pour toi Les six sont plus proches qu'on le croyait. Les habitants ne pourront peut-être pas s'enfuir. Je sais, oui. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour accélérer un peu les choses Je fais tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu commencerais à douter de moi Non, je m'inquiète. Mes amis aussi s'inquiètent. Il y a encore beaucoup trop d'innocents en danger. Et vous restez assis, là Mon apparente inactivité peut passer pour de l'indifférence. Mais toutes les batailles ne se gagnent pas avec une arme. Pouvez-vous essayer d'expliquer ce que vous faites Qu'est-ce que vous cherchez au juste Je cherche un autre monde. Un monde Dans quel but Pour les y envoyer. Je cherche un lieu si néfaste que même les six ne pourront y survivre. C'est la seule façon de mettre fin à leur immortalité. Sinon, ils risqueraient de revenir. Et vous êtes certain qu'un tel monde existe c'est bien ce que j'espère. Vous espérez J'ai appris auprès des humains qu'il n'y a parfois rien de plus puissant que l'espoir. Ne l'oublie pas quand tu affronteras les six. Quand on affrontera les six. Oui. Viens par ici, je vais t'aider. Et voilà. t'en fais pas, tout ira bien, d'accord. Allez, tes garçons courageux. Est allez plus vite, Munt. Tout le monde doit être prêt à partir au signal. Oh, d'accord. Merci beaucoup pour ton aide. On se reverra quand tout sera terminé. T'as cru que j'allais partir Maintenant, tout repose sur Aster. Sans moi, il serait même pas parmi vous, je te signale. Luna, à ce stade, il n'y a rien qu'on puisse faire. Ouais, et pourtant, Gareth, Zed et toi, vous restez ici. Janzo et Vren aussi, apparemment. On veut rester jusqu'à la fin. Alors je reste, moi aussi. Si tu veux. D'accord, c'est ton choix. Y a pas de trésor à la clé, tu sais. C'est ce qui rend mon choix héroïque. Je savais pas que t'avais l'étoffe d'une héroïne. Ouais, ben... Voilà, tu sais. Z, on y va Une chance vous ne comprenez pas vous êtes sûr de vouloir nous affronter on vous a tous les deux déjà battu oui et pourtant je suis toujours là et là aussi et je suis là que notre destinée est de renaître éternellement de nos cendres, alors que vous, vous êtes nés pour mourir. Il va falloir faire mieux que ça, je le crains. Non, je crois que ça suffira. Réussi. Sergent, donnez le signal, on évacue! En route, tout le monde! Allez, toi aussi, Munt! Non, Janzo, je suis resté. Quoi? Pourquoi? Pour me battre contre les monstres qui ont tué le roi. Tu ne pourras rien faire contre eux, Munt. Il n'y a qu'un des leurs qui puisse les affronter. Ben alors pourquoi tu restes Je te l'ai déjà dit, j'ai mes raisons. Allez, sauve-toi. Alors j'ai mes raisons, moi aussi. Je veux vous protéger, Vrain, et toi, et sauver tout le monde. Munt, je t'en prie, viens avec moi. Je peux pas, non, je suis désolé. Alors je reste aussi. Warlita, t'as pris grand soin de moi jusque-là. Mais regarde tous ces gens âgés et ces orphelins. Ce sont eux qui ont besoin de toi maintenant. Mais tu peux m'aider à veiller sur eux. Je suis pas doué pour ces choses-là. Moi, au fond, je suis qu'un gros dur, tu sais. Je suis bon qu'un bat comme les soldats. Ces pauvres gens, ils auront besoin de ta douceur et de ta gentillesse. Reste avec eux. Allez. Euh, hey, ça va aller. Et je ferai très attention. Je te le promets. Je t'interdis de mourir. D'accord. Alors, Comment tu te sens? Hein J'ai pas rêvé à m'embrasser? Je te le confirme. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je sais ce que tu ressens, mon frère. Ça y est. Ils sont partis. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est garder espoir. – Aucune nouvelle de Garrett et Z ?– C'est encore trop tôt. Mais… J'ai gardé un fût de bière pour nous. Est-ce que quelqu'un en veut Ah ouais, ouvre-le. Alors, ton grand-père, il avance Il m'a enfin expliqué son plan. Aster cherche un autre monde dans lequel envoyer les six. Un autre monde Oui, il peut ouvrir des portails comme je le faisais avec la Kinge, et pas seulement vers le plateau des cendres. Il cherche un monde où ils mourront immédiatement. Une fois que les six seront là, on les enverra un par un à travers le portail. J'aurai enfin une chance d'utiliser mon épée. <rire> Qu'est-ce qu'il adviendra des Kavi J'en sais rien. Allons voir. Genso, attends un instant. Ah, Mais on doit y aller. Je viens d'avoir une idée. Vous allez bien Oh oui, ça va. On a vu les chariots dans la vallée. On a peut-être une chance. Zed, Gareth, contente de vous voir. Jenzo et moi, on veut parler à tout le monde dans la salle du scavicor. Et amenez Aster avec vous la salle du Skivigor. On propose une petite modification à notre plan pour tuer les six. Dépêchez-vous que quoi Tout le monde est là. Alors merci d'être venu. Surtout vous, Aster. On sait que votre temps est précieux, mais c'est important. Janzo Janzo euh, Oui euh, D'après ce qu'on a compris... Quand les six arriveront à l'avant-poste, votre plan est de les forcer un par un à passer à travers le portail pour les envoyer dans un lieu où ils mourront instantanément. C'est ça, c'est ce qu'on espère. D'accord. Bon, mais euh, on souhaiterait proposer une légère euh, variation à ce plan. Euh, Vrain Oui. Comme vous pouvez le voir, il y a des milliers de cavies. Ils sont vulnérables, mais encore endormis pour l'instant. C'est encore à propos des cavies Aster nous a confirmé que si on ne les réveille pas bientôt, les cavies mourront. C'est même déjà, déjà le cas, cas de, de quelques-uns. On voudrait donc suggérer de laisser Jania. Réveillez tous les Kavi. Non mais ça va pas Comme je l'ai déjà dit à Vren, les autres en feront immédiatement des esclaves contrôlés par les Kinji de Vorta. Des soldats qui recevront comme premier ordre de nous détruire tous jusqu'au dernier. Oui. Écoutez-nous. Aster, vous avez dit que quand les sept seront autour du Skavikor, Jania devra ranimer les Kavi avant que Vorta ne leur transmette ses Kinji jaunes, c'est bien ça C'est exact. Parfait. Donc voilà l'idée, on laisse les six descendre dans cette salle, ensuite, Jania réveille tous les cavies… Et là, dès que ce sera fait, passe vite à l'attaque en les forçant à passer à travers le pont. En commençant par Vorta avant qu'elle asservisse les cavies Vous voulez les laisser venir ici et les interrompre au dernier moment Vous avez perdu la tête Aster, est-ce que c'est possible Les cavies ne valent pas la peine de risquer votre monde. Vous refusez de les voir comme un peuple Ce sont des outils de destruction. Et de cruauté, rien de plus. Oui, mais ils deviendraient bien plus si on leur laissait une chance. Même si j'étais d'accord, quoi qu'il se passe, je ne devrais en aucun cas m'approcher du Skevicor quand les autres arriveront. Ah bon, pourquoi Les autres auront trop d'influence sur moi. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire Je suis incapable de résister à la volonté collective de mes frères et sœurs quand nous sommes réunis. Pourtant, vous les avez déjà trahis une fois. Oui. En réalité, aucun de nous sept ne peut agir contre la volonté du groupe. Alors, j'ai fait appel aux humains pour m'aider. Je leur ai dit comment se servir des lames d'Alcora pour plonger les autres en sommeil. Vous comprenez Si je me joins aux autres autour de cet hôtel, je deviendrai incapable de les défier. Ce sera fini pour vous. Vous n'aurez plus d'espoir. La salle du Skevikor se trouve sous ces fortifications. Ils nous ont ralenti. Mais ces idiots ne nous tiendront pas éloignés de notre armée bien longtemps. Il faut d'abord retrouver Aster. Vous croyez que son amour pour les habitants de ce monde perdure Peut-on lui faire confiance Ça n'a aucune importance. S'il essaie de nous trahir, nous sommes prêts cette fois. Les six ont été vus près d'ici. On n'a plus le temps. Je l'ai trouvé. Le monde où les envoyer Oui. Un monde si désert et si froid qu'ils y gèleront instantanément. Aster, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous ne pouviez pas les affronter vous-même Je ne voulais pas que tu te sentes submergé par ce qui t'attend. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Si vous ne pouvez pas agir contre les six, comment pourrez-vous ouvrir le portail vers un monde qui tuera les vôtres Je n'y arriverai pas. J'ai du mal à vous suivre. Je serai incapable d'ouvrir le portail lorsque le moment viendra. Vous n'ouvrirez pas le portail Alors ce n'était que des mensonges Le portail pourra bien être ouvert. Mais pas par moi. Ce sera à toi de le faire, Talon. Tu devras utiliser mon pouvoir contre les autres. Ce n'est pas moi qui condamnerai les six à mort, mais toi.